Bon et puis entre, euh, entre deux vagues de froid, euh, deux averses et, et, et deux sessions, deux séries de greffes, j'ai euh, avancé sur, euh, sur ma piscine, sur euh, je sais pas comment mes bacs de trempage. quoi. Voilà Donc là j'ai fait mes embases. Bon c'est pas rien parce que je creuse dans du caillou quand même les gens. Ici je suis sur de l'ardoisière donc euh, chaque trou là, il y a, c'est pas des embases euh, des plots euh, en pique. Là, j'aurais pu vous les montrer si, si je l'ai pas fait, mais bon, c'est une embase qui fait 50 ou 60 cm de long en pique acier. Et bah, dans du caillou, euh, bah, faut faire un pré-trou. Donc, je l'ai fait à la baramine. J'ai passé un peu de temps et d'énergie, mais bon, ça y a, est, c'est fait. Ça va être bien solide. Et l'idée, c'est de faire, bah voilà, une grande piscine là tout le long et donc de profiter un petit peu de de cette plus grande serre là pour vraiment mettre des bacs de, de, de bas les boutures notamment et les, et les rempotages au chaud avec les pieds dans l'eau pour que ça pousse bah, du feu de Dieu quoi voilà donc on va je vais vous montrer ça au fur et à mesure également ça fait partie des, des nouvelles choses que je mets en place cette année c'est à dire à plus grande échelle je veux dire donc euh, voilà ça c'est ce n'est pas quelque chose qui est dans ma routine habituelle puisque vous voyez que je suis en train de construire quelque chose de nouveau. Donc dans, quand je vous parlerai à un moment donné d'outillage d'équipement global de, que j'ai et qui est pratique pour un pépiniériste entre autres. Ça en fait partie. Ce n'est pas obligatoire mais je, bon voilà, on en reparlera.